Alors la motivation, ben je vais pas vous l'apprendre. Ça sert forcément à faire les choses beaucoup plus facilement. On est capable de, de, de les faire aussi sur la longueur. C'est important aussi parce que euh, il faut tenir aussi dans le temps. Quand on apprend euh, une langue, dans l'occurrence, euh, il faut quand même s'entraîner régulièrement. Donc ça, c'est le boulot aussi de Lauriane aussi qui vous donne des petites astuces, qui vous motive aussi à ce niveau-là. Mais tenir dans le temps, c'est pas toujours évident parce qu'on a des événements euh, aujourd'hui. on tous aussi la période qui est anxieuse aussi euh, par rapport au Covid et euh, bah, on a des hauts et des bas. Donc c'est important de tenir dans le temps aussi et cette motivation va vous aider énormément. Euh, on a aussi des petits échecs parfois en parallèle qui font que bah, on a du mal à surmonter aussi, euh, à surmonter en tout cas cette, euh, le fait de, de pouvoir maintenir cette motivation dans le temps aussi. Euh, on fait les choses aussi quand on est motivé, ce qui est important c'est qu'on fait les choses avec entrain ça c'est important et on est beaucoup plus engagé aussi dans ce qu'on fait quand on est motivé euh, on ne voit pas le temps passer, alors ça euh, c'est terrible parce que parfois <rire> on regarde la montre, il est déjà 20h ou 21h et puis on est encore dans ce qu'on est en train de faire donc à un moment donné il faut aussi mettre un petit réveil pour dire stop on arrête mais euh, à l'inverse, par contre, quand on n'est pas motivé, là, par contre, alors vous l'avez sûrement vécu aussi, hein, moi-même, hein, je vous dirais, je l'ai vécu dans toutes les activités que j'ai faites aussi, on va plutôt rechigner à faire quelque chose. Mais justement, comment on fait pour arriver à ce stade, c'est ce qu'on appelle le flow, d'arriver dans ce moment où on oublie le temps et où on trouve justement cette, euh, cette motivation pour, pour retrouver cette motivation, il y a ces outils-là, en l'occurrence, les outils motivationnels que moi j'utilise, alors j'ai rien inventé hein, de toute façon, hein. euh, moi je les utilise aujourd'hui pour des candidats du permis de conduire, je les utilise pour des étudiants aussi hein, en université, euh, très bientôt, là on va démarrer une session. Euh, ces ingrédients, c'est un petit peu des ingrédients du bonheur en même temps. Des ingrédients du bonheur, oula, ah ouais, hein. non, ça va ouais. ouais, <rire> On va est, savoir plus, dis-nous. Parce qu'on est quand même heureux dans ce qu'on fait, donc c'est le bonheur quand même. Et puis, on a des ailes, c'est comme ça, on a mille projets, on a envie d'avancer. C'est important, ça, hein, cette chose-là aussi. C'est des ingrédients aussi de la performance, d'avoir un certain niveau de performance quand même, parce que à des fois, on est trop exigeant aussi, hein, on en parlera quand même. Mais en tout cas, quand on a ces ingrédients de performance, on a aussi des efforts qui durent dans le temps. Ça, c'est important. On résiste aussi à des petites périodes, euh, le creux de la vague, hein, qu'on vit, qu vit tous hein, de toute façon. Et euh, ces ingrédients de la performance, ça permet de progresser, ça permet d'avancer de toute façon. Et ça, c'est vraiment essentiel. Euh, alors, bah, je ne vais pas vous, vous expliquer par toutes les périodes tout, tout ce que vous pouvez vivre quand vous n'êtes pas motivé. Hein, le dégoût, on est énervé, on est agacé. Ça, je pense qu'on le, on le connaît tous. Hein. On démarre toujours, euh, Là, on démarre dans le marathon d'anglais, le marathon d'espagnol, on est au taquet, on est à fond, on met toutes les ressources, on met la, la routine, on en fait 50 000, on avance. Et à un moment, ben, ça redescend, qu'est-ce qui se passe Donc, ça, je, cet état-là, on le connaît tous. Maintenant, mais donne-nous ces outils, comment on fait, quels outils on utilise pour euh, justement remonter quand on est dans ce creux de la vaille. Alors, il faut quand même connaître qu'il y a deux choses au niveau de la motivation. Il y a ce qu'on appelle la motivation intrinsèque oui. et la motivation extrinsèque. Euh, ça n'a pas tout à fait les mêmes effets, c'est un petit peu différent. Globalement, pour vous faire très simple par rapport à ça, extrinsèque, c'est alimenté par quelque chose, par l'extérieur. Mmh. Euh, les récompenses, les gratifications, euh, des avantages qu'on peut avoir, ou même voir euh, éviter des punitions, entre guillemets, euh, euh, où on a le sentiment si de culpabilité si on s'exécute pas. Ça, c'est euh, la motivation extrinsèque. Je vais donner un exemple à force de… Moi, j'ai eu un exemple. Euh, J'avais mon père qui faisait du vélo, euh, beaucoup de vélo, beaucoup de vélo. Je trouvais ça bien, je l'ai intégré et euh, c'est une motivation extrinsèque, ça, par exemple. C'est plutôt lié au système de la récompense. Le système de la récompense, euh, quand vous fumez une cigarette, voilà, par exemple. Ça vous fait du bien. Hein Mais euh, c'est moins évident dans la durée, en réalité. On va le voir. La motivation euh, intrinsèque, ça se nourrit plutôt de plaisir, de l'intérêt, en tout cas, procuré euh, par l'activité. Vous apprenez une langue, le plaisir d'apprendre et l'intérêt aussi que vous avez dans l'apprentissage de cette langue. Ça, c'est bien, par contre. Je ne dis pas que l'autre est mal, hein, mais en tout cas, ça, ça a beaucoup plus d'effet. Il y a une pratique volontaire d'une activité pour l'intérêt que ça présente. Euh, là, il y a une absence de récompense quelque part extérieure. Il n'y pas de récompense extérieure. On le fait pour soi aussi. Hein. Ça, c'est important. Euh, que dire d'autre Par rapport à ça, on a des bénéfices secondaires qui sont vraiment réels, par contre. Euh, cette satisfaction d'avoir ces bénéfices, c'est vraiment au cœur de la motivation, et c'est un carburant indispensable, ça. Ça, j'insiste bien, c'est le carburant indispensable. Comme tu veux dire les bénéfices, ça veut dire les résultats. Ouais, ouais, ouais, tout ce qu'on va ressentir, ça peut être corporel, mentalement, tout ça, puis le résultat, ce que vous allez faire, en réalité, vos apprentissages, quoi. Ce que vous allez obtenir à la fin. Mais justement. Pendant toute la période d'apprentissage aussi, hein. Ça, ouais, c'est ça, c'est surtout ça qui est important parce que si on se fixe uniquement sur la fin, on oublie les étapes intermédiaires et on veut brûler les étapes et on peut se démotiver parce que comme tu le disais tout à l'heure, sur le long terme, effectivement quand on apprend une langue sur six mois, un an, ça reste relativement une période longue pour euh, rester motivé. Donc, c'est vrai que les étapes intermédiaires sont hyper importantes. Et comment on fait pour mesurer justement euh, ces résultats bah, Déjà, on se pose et on les conscientise, non Alors, je vais vous donner des outils. Là, c'est ce que vous attendez, hein, les ingrédients. C'est même une recette que je vais vous donner. Appelle ça, des ingrédients, ça fait partie d'une recette. En réalité, ces ingrédients ce sont des sentiments qu'on a. On va pouvoir. Euh, alors, c'est important qu'ils soient présents pour être motivés. Il faut globalement que ces sentiments-là, ces ingrédients, qui sont des sentiments, soient présents à chaque fois. S'ils sont pas présents, on va essayer de les faire on va Essayer d'aller les rechercher parce qu'ils sont toujours là, un petit peu quelque part. Euh, et quand ils sont absents quand il y a au moins un de ces ingrédients qui sont absents forcément la motivation elle va baisser et elle va vraiment s'estomper de plus en plus ah donc tu veux dire que quand notre motivation redescend c'est qu'il manque un ingrédient et dans la euh, tête totalement, ah, il, y a, il y en a six et il y en a un ultime qui est vraiment le, le top que je vous dirai à la fin je vais <rire> vous les citer les six et puis je vais vous les expliquer brièvement le premier, il y a l'autonomie Sentiment d'autonomie, qui est quand même très important. Le deuxième, le sentiment de compétence. excuse-moi, je, je coupe parce que autonomie, ça c'est hyper important, je rebondis là-dessus. Autonomie, c'est ce pourquoi, en fait, dans le marathon anglais, le marathon espagnol, on ne vous donne pas une méthode carrée rigide. C'est pour ça qu'on vous pousse à créer votre routine parce que vous avez l'autonomie de créer votre routine de langue, ce qui vous permet en fait, d'avoir plus de motivation parce que vous gérez votre routine de langue. Tu vois, donc, vous voyez, je, tu vois, je, je vous tutoie, <rire> Donc vous voyez, vous avez euh, vraiment le premier ingrédient qui est hyper important et c'est pour ça que euh, je vous déconseille, je, je vais me faire taper sur les doigts si on m'entend, mais je vous déconseille d'avoir des cours très structurés comme à l'école, le même pour tout le monde et c'est ce pourquoi on utilise cette méthode. C'est le premier ingrédient de la motivation. Merci Éric. Euh, Alors moi, je, sans le savoir à l'époque, quand je formais mes élèves au permis de conduire, je déstructurais totalement l'apprentissage de la conduite parce que je voulais les rendre autonomes aussi. Et ça, c'est hyper important. C'est ça. Ils se on se construit par nous-mêmes aussi. Il y a une autonomie. Il y a un cadre, bien sûr, mais il y a une autonomie. Donc, je disais le deuxième, la compétence. Ça, c'est important. L'appartenance aussi, le sentiment d'appartenance, qui est aussi essentiel. Le plaisir. N'oubliez pas ça. Il faut prendre du plaisir à faire les choses. C'est hyper important. Et quand on est en part, on va essayer de trouver. Il y a toujours un moment où on peut trouver du plaisir, de toute façon. Le progrès. Savoir progresser les paliers, ça on va en parler aussi. L'engagement qu'on peut avoir lorsqu'on fait quelque chose. Et puis le dernier, l'ultime, on va appeler ça l'hypermotivation. On peut renverser les montagnes. C'est vraiment le sens fondamental. Ça, on y viendra à la fin.